Salut les youtubeurs, salut les abonnés. Vos droits face aux policiers en 20 questions. Les policiers peuvent-ils contrôler tout le monde n'importe où Faux Ils ne peuvent contrôler que la personne qui commet une infraction, se fait arrêter, passe une frontière ou lors des rassemblements troublant leur public le contrôle de routine est interdit et abusif. Deuxième question. On doit être en possession d'une carte d'identité. Vrai. Dès l'âge de 15 ans, on a l'obligation légale d'avoir sa carte d'identité sur soi, en permanence. Une amende pourra être infligée, mais on peut trouver son identité via d'autres documents officiels. Permis de conduire, abonnement de transport public, passeport, carte d'étudiant. Si rien ne peut établir l'identité, on peut être privé de, de liberté et amené au poste directement. 3. On doit remettre obligatoirement sa carte d'identité lors d'un contrôle. Vrai Au-delà de 15 ans, vous devez la remettre à tout policier qui vous en fait la demande. Les policiers ont le droit de me fouiller lors d'un contrôle d'identité. Faux Une fouille ne peut pas être systématique. Ils ne peuvent le faire que lorsqu'ils ont des raisons de penser que vous possédez une arme ou un objet dangereux. Reste à prouver. 5. Si les policiers le font directement, après la découverte des objets, il s'agit d'un flagrant délit cette fouille est possible même au milieu de la nuit Vrai. Ils ne peuvent le faire qu'à condition de poursuivre un but légal comme l'arrestation d'un suspect récalcitrant. La force utilisée doit toujours être proportionnelle à la menace. Ils ne peuvent pas se mettre à 10 contre un homme. Ils ne peuvent pas se mettre à 10 contre un homme. Tout doit, être, tout doit prendre fin dès que la menace est écartée. Une fois monotée et calmée, plus question d'utiliser la force contre un suspect. Un policier ne pourra jamais utiliser la force après avoir été insulté ou pour faire parler un suspect. 7. On peut filmer une intervention de police. Vrai. Rien n'interdit de filmer ou de photographier car l'intervention de la police est à car caractère public. Par contre, on ne peut pas diffuser les images sur le net, par exemple, car cela va à l'encontre de leur droit à l'image et à la, à la vie privée. Cet enregistrement peut servir de preuve en cas de litige. Les policiers ne peuvent pas forcer les particuliers à effacer des images, et encore moins à le faire eux-mêmes car cela constitue un vol d'image. Intéressant ça. 8. On peut être arrêté si on chante dans la rue. Si vous troublez leur public, la police peut vous arrêter administrativement durant 12 heures maximum. 9. La question numéro 9. La police peut garder un suspect le temps nécessaire à l'enquête. Faux Suite à une arrestation judiciaire, la police ne peut garder un criminel que 24 heures. Seul un juge d'instruction pourra décider de prolonger cette détention. 10. On a le droit d'essayer d'échapper à une arrestation. Vrai On ne commet aucune infraction en s'échappant. Cette fuite doit se faire sans violence ni menace. Bonjour. Aux arrivants. Question numéro 11. La police n'est pas obligée de donner les motifs d'une arrestation. C'est faux. La police doit donner les motifs concrets après avoir privé quelqu'un de sa liberté. Elle peut se contenter de le faire oralement, mais toujours dans une langue comprise par le particulier arrêté. Question numéro 12. Les policiers peuvent mettre les monotes à toute personne privée de liberté. Eh bien, c'est faux. Il est interdit de monoter un individu de moins de 14 ans. Si le suspect suit volontairement pour des vérifications au commissariat, le placement des monotes sera jugé abusif. 13. La fouille d'une personne ne peut se faire que par un policier de même sexe. Eh bien, c'est faux. Ils doivent faire le maximum pour trouver un policier de même sexe que la personne, si c'est possible. N'importe quel policier peut faire une fouille superficielle. Le cas numéro 14, les policiers ont le droit de rentrer dans un squat pour en déloger les occupants. C'est faux. Le squat est assimilé à un domicile protégé même si le propriétaire n'est absolument pas d'accord pour cette occupation. Un jugement ou une décision d'expulsion du boucmestre sont les seuls moyens pour eux d'y rentrer légalement, avec un mandat. Faut Il faut qu'ils soient mandatés pour faire ça. Cas numéro 15. La police a le droit de rentrer dans toute maison en cas d'inondation ou d'incendie. C'est vrai. Si c'est la seule solution pour faire cesser un danger, oui, si le logement est occupé, euh, les policiers devront demander l'accord de la personne, quand même, sauf si le danger est imminent et grave. C'est tout à fait normal. Le cas numéro 16, la police, la police est toujours obligée de venir quand on l'appelle. C'est faux. Elle est obligée de répondre à tous les appels, mais ne doit systématiquement pas se déplacer. Le cas numéro 17. Les policiers peuvent refuser de prendre une plainte. C'est faux. Tous les policiers ont l'obligation de prendre une plainte. Ils ont l'obligation ils euh, d'acter toutes les plaintes et de les transmettre au parquet dans les, bref, dans les plus brefs délais. Mais pourquoi ça bug Ça bug pas, c'est pas possible que ça bug. Pourquoi vous me dites que ça bug Alors, euh, tout, tous les policiers, donc, doivent prendre les plaintes. Un, un, un faible préjudice, l'absence de preuves ou le peu de chances de trouver le criminel ne peuvent jamais servir d'excuse pour ne pas acter. OK Voilà. Un particulier transportant euh, des boulons et des bidons d'essence peut être arrêté. Vrai. Vrai. Une arrestation administrative est possible. La police pourrait penser que ces objets seront utilisés pour mettre en danger des individus ou commettre des dégradations. Le cas numéro 19. On ne peut pas obliger un juge à faire une enquête sur des policiers. C'est faux. Il suffit euh, de se constituer partie civile et un juge d'instruction sera obligé d'ouvrir une enquête. Cette procédure complexe devra être lancée avec l'aide d'un avocat afin d'éviter qu'elle ne se retourne contre le citoyen. Le cas numéro 20, euh, c'est une légende urbaine, tenace, <coughs> mais inexacte. Lorsque les policiers constatent une infraction, le particulier devra prouver concrètement son bon droit. Si tel est le cas, si les policiers sont directement impliqués, leur version de fait n'aura pas plus de valeur alors c'est les petites choses qui sont bonnes à savoir il faut savoir que euh, a été fondé il y a tout juste un an par la ligue des droits de l'homme le LDH le site web euh, obspol.belge BE. ok euh, ensuite il y en a eu un autre qui a été fondé euh, ces sites web, enfin en tout cas celui-là euh, qui a démarré, il permettait aux victimes des violences policières de, de raconter anonymement leur histoire, attirer son, son premier bilan et, euh, et surtout euh, comparer les infractions avec euh, ce qu'on qu a droit et, et donc euh, ce que ce qu'on n'a pas le droit. Et c'est bon de savoir, il faut il faut connaître nos droits quand on a affaire à ce genre de choses. Dès le premier jour de la mise en ligne du site, certains policiers avaient déjà tenté de museler le site en le bloquant grâce à un trop grand nombre de connexions. Euh, ça, c'était le président de l'LDH, Alexis euh, Delwaef, euh, qui avait annoncé ça. Un grand nombre de, de faux témoignages, d'ailleurs, euh, éma euh, émaneraient des policiers. Bon, bref, en tout cas, il est très important euh, que, vous, que tout, chaque citoyen euh, en France connaisse ses droits. Si vous connaissez vos droits, vous savez ce que vous devez faire et ne pas faire. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Il y en a plein qui disent bonsoir. Il y en a un qui m'a posé une question. Qu que de, Qu'est-ce qu que je pense de la police, c'est ça, ou des policiers Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que je pense de la police Qu'est-ce que je pense du métier de la police, c'est ça Je pense que c'est un métier extrêmement compliqué. Bon, ça fait deux fois qu'on me dit que ça bug. Euh, ça n'a pas bugué normalement. C'est pas normal. C'est pas normal que ça bug. Je passe avec mon téléphone. Mon téléphone a toujours bien fonctionné. Donc c'est pas, pas normal. Ok. Donc euh, voilà pour donc les, euh, les, les, droits, euh, les droits des citoyens face euh, aux, aux violences policières et surtout au contrôle de la police. Euh, je vous disais euh, que demain.. Euh, moi, ça bug pas. Bon, ok, donc il ne faut pas que, que j'écoute les autres. Si ça bug, euh... ça ne vient pas de moi, alors. Ça vient d'eux. De... Euh... Donc, vous avez... le débat, vous l'avez compris, je pense que c'est bon. Je pense que tout le monde a bien compris, ok. Bon, en ce qui concerne le litige avec la police ou un autre organisme chargé de la sécurité, si vous avez été victime ou témoin des faits qui vous estimez contraire aux règles d'éontologie dans le domaine de la sécurité, vous pouvez faire valoir vos droits à réparation, à réparation et à alerter les autorités publiques. Vous pouvez saisir le, le défenseur des droits et les inspections générales de la police et de la gendarmerie nationale. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Voilà. Et ça, ça se passe sur le site servicepublic.fr Voilà. Euh... En ce qui concerne les manifestants, ce que les manifestants peuvent ou ne peuvent pas faire, voilà, je vais résumer quelques droits et obligations des manifestants. Euh, en tout cas, je vais essayer de faire globalement euh, le tour. Bon, de toute façon, à chaque nouveau samedi de mobilisation, il euh, y a son lot de heurts entre les policiers, les gilets jaunes. Euh, dans, dans un précédent... Euh, Samedi, il y a eu encore des violences, et il y en aura toujours. Alors, dans, dans l'article, dans un article, ce que policiers et gendarmes ont le droit de faire, et non euh, lors d'une manifestation, Et euh, voici, ce que, voici ce que dit la loi sur les manifestations. Dans la législation française, le droit de manifestation sur la voie publique n'est pas inscrit dans la Constitution bien qu'étant présent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce que je disais dans les précédentes, précédentes vidéos, c'est qu'on avait le droit de manifester. En réalité, on a le droit, on a le droit de contester euh, le système du gouvernement, on a le droit de contester le, le poste d'un président de la République, on a le droit de faire se destituer, mais on n'a pas le droit de manifester euh, dans la rue. C'est ce que dit la loi. Mais attendez, je n'ai pas fini. Les droits de manifestation est donc régi par des décrets de la jurisprudence qui combinent le droit d'aller et venir et le droit d'exprimer ses opinions. C'est ce que je disais. Ce droit doit toutefois être compatible avec la nécessité pour les pouvoirs publics d'assurer l'ordre et la sécurité des personnes et des biens. Depuis un décret de loi datant de octobre 1935. Il faut déposer une demande de manifestation sur la voie publique auprès de la préfecture et au plus tard, trois jours avant la date de la manifestation. Ok. Le nom des trois organisateurs, le minimum de personnes pour une manifestation, la date et le lieu de la manifestation doivent figurer sur la demande. Sur quels critères les autorisations peuvent-elles interdire une manifestation Le délai minimal de trois jours demandé aux organisateurs doit permettre aux autorités de valider la demande, le parcours de la manifestation et son encadrement afin de garantir la sécurité sur la voie publique d'après une ordonnance de mars 2012. Toutefois, les autorités publiques, c'est-à-dire la préfecture de police, à Paris, les maires ou préfets en province, se servent le droit de discuter ou d'interdire, se réserve, pardon, le droit de discuter ou d'interdire toute manifestation si les circonstances font crainte des troubles graves à l'ordre public et des atteintes à la sécurité publique. Euh, ça bug oh. Je suis désolé si ça bug. Hein. Je suis désolé si ça bug. Euh, concrètement, les motifs d'interdiction sont très larges. Il peut s'agir d'une incapacité pour la police à maintenir la sécurité ou l'assurance d'un risque important, de provocation, en fonction des buts de la manifestation. Par exemple, contacter la préfecture de police précise s'il y a des risques avérés. Nous ne pouvons pas les dévoiler. Alors, Monsieur Gilles Donnevert, avocat pénaliste à Lyon. Et bloqueurs considèrent qu'il ne suffit pas de nous dire qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, puisque la manifestation est, est elle-même faite pour troubler l'ordre public. Il ne suffit pas d'évoquer un risque, il faut lui donner une substance. Braver cette interdiction revient pour les organisateurs à s'exposer à une amende de 7500 euros et six mois d'emprisonnement. Toutefois, les organisateurs de la manifestation peuvent déposer un recours auprès du tribunal administratif en cas d'interdiction. Celui-ci se prononce très rapidement sur la question avant la date prévue pour la manifestation. Un appel peut même être formé en Conseil d'État. A-t-on le droit de participer à une manifestation sauvage La manifestation sauvage ou spontanée n'est pas clairement délimitée dans la législation. La référence juridique est sur cette question, l'article 431.3 du Code pénal, qui renvoie à la participation délictueuse à ce qui est dénommé comme étant un attroupement. Un attroupement ou un regroupement de personnes n'est pas illégal en soi, mais il ne bénéficie pas du régime des libertés fondamentales de l'homme. Il pourra donc être considérés comme susceptibles de troubler leur public. Assez rapidement par les forces de l'ordre, celles-ci par la voie du préfet ou d'officiers sont censées effectuer deux sommations de dispersion sans effet avant d'utiliser la force. Deux sommations de dispersion sans effet avant d'utiliser la force sauf si, elles, euh, si elles, elles ont été elles-mêmes préalablement attaquées. Vous voyez pourquoi je vous disais, ne leur donnez pas un alibi quand vous allez dans la rue. Si la manifestation sauvage a eu lieu à la suite de l'interdiction d'une manifestation, seuls les organisateurs de la manifestation interdite pourront a priori être poursuivis par la justice. Néanmoins, une loi renforçant la lutte contre les violences euh, de groupes, de la, et de la protection des personnes chargées d'une mission du service public adoptée en 2009 par l'Assemblée nationale permet aux forces de l'ordre d'interpeller un groupe entier en cas de préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de violence volontaire le fameux alibi des casseurs vous avez compris maintenant pourquoi les policiers sont comme ça la casse et la provocation dans quel cadre le manifestant peut-il participer à un si-in ou utiliser les la résistance passive pour, pour protester. Alors, le sit-in, c'est-à-dire l'occupation d'un lieu de manière non-violente, c'est ce qu'il ce qu faut faire demain. Généralement, position assise est considérée de la même manière qu'une manifestation au mouvement. Pas bon Il s'agit d'une réunion organisée sur la voie publique dans le but d'exprimer une conviction collective, c'est exactement ce que les gilets jaunes font, et ils ont raison de le faire. Le sitting est donc régi par les mêmes droits, limites et réglementations, ce qui est dommage. Alors, qu'en est-il du sitting qui est organisé de manière sauvage ou dans un lieu privé Là encore, les forces de l'ordre peuvent tout à fait disperser les manifestants en usant de la force. Cet usage doit se, doit se faire selon deux critères. La nécessité de son emploi et sa proportionnalité. La France a ainsi été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, le CEDH, pour un usage disproportionné de la force à la suite de la plainte d'un manifestant frappé aux jambes à coups de bâton télescopique car il adoptait une attitude. Attention parce que là c'est important, hein faut bien écouter. Il adoptait une attitude de résistance passive en refusant de se lever. Peut-on filmer les policiers lors de la manifestation Donc, Dans le cas d'une manifestation sauvage, hein, je parle bien. Il est normalement nécessaire de recueillir les, le consentement d'une personne pour pouvoir diffuser son image, bien qu'il existe des exceptions à des cas particuliers dans le droit de, à l'image, notamment lorsqu'il s'agit d'images de groupes ou de manifestations publiques. On considère que l'image ne porte pas atteinte à la vie privée, puisque la personne... Consent implicitement à être exposé au regard des autres dans un lieu public. S'agissant des policiers, rien n'interdit aux particuliers et aux médias de filmer euh, leurs actions euh, euh, sur, la, sur la route. Il hein. n'y euh, a rien qui interdit ça. Hein. La Commission nationale, par contre, de déontologie de la sécurité considérait, dans un rapport en 2006, que le fait d'être photographié ou filmé durant leurs interventions ne peut ne peut constituer en fait euh, aucune gêne par des policiers soucieux du respect des règles de déontologie. Les policiers ne bénéficient pas de la protection particulière en matière de droit à et ne peuvent pas saisir un appareil photo, une caméra ou leur contenu, à moins qu'il ne s'agisse d'un officier police judiciaire habilité par le parquet. Vous avez vu des flics, vous, manifester avec des appareils photos il me semble qu'on en a parlé de ça. Il y avait, il me semble, des policiers déguisés en civil qui avaient des caméras et des appareils photo. Alors, en cas de casse d'un appareil photo ou vidéo, ça c'est important. Si jamais vous êtes en train de filmer et qu'un policier vient casser votre appareil, écoutez bien ça. S'il n'y a pas eu de sommation, c'est comme pour l'état d'urgence et les perquisitions. On ne peut pas fracasser la porte de chez quelqu'un avant d'avoir sonné et tenter de prévenir. Donc tout policier qui s'approche de vous et qui, à coup de matraque, vous, vous casse l'appareil photo, vous casse votre appareil, c'est pénalement puni par la loi. Sachez-le. Un manifestant peut-il refuser une fouille au corps, ou contrôle d'identité C'est ce que je disais tout à l'heure. On y revient donc. « Seul un policier ou un gendarme peut demander légitimement à contrôler les papiers d'identité d'une personne. Personne n'est obligé d'avoir en permanence sa carte d'identité sur soi. » Vous voyez, c'est quand même contradictoire par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mais on doit, avoir, on doit pouvoir justifier de son identité en cas, euh, en, euh, à tout moment. En cas de refus, les forces de l'ordre ont le pouvoir de, de conduire l'individu au poste de police pour une vérification d'identité. De même, un policier a le droit de demander à fouiller un sac, en particulier lors d'une manifestation. En cas de refus, il, est égal, il a également le droit d'emmener la personne au poste, mais doit obtenir une réquisition du parquet pour aller plus avant de la fouille, en fait, de ses, pour, pour, aller, pour aller plus loin dans sa fouille. Un procès verbal doit également être établi, que le manifestant peut refuser de signer. Vous avez le droit de signer un procès verbal la fouille, la fouille au corps n'est possible, a priori, que dans seulement trois cas. Enquête préliminaire, avec accord express de la personne, commission rogatoire ou flagrant délit. Ce dernier cas peut s'appliquer dans le cadre d'une manifestation, si violence il y a. Un policier peut utiliser la palpation de sécurité si un manifestant, si le, si le juge nécessaire.